Quel est le vrai risque de rater son sevrage De manière générale, un fumeur va réaliser plusieurs tentatives avant de réussir à arrêter de fumer. Alors d'un côté, vous entendrez les positifs qui vous diront « C'est bien mon gars, à force d'essayer, tu vas bien finir par réussir. » Et puis il y a des gens comme moi qui ne partagent pas du tout cette croyance. Pourquoi À cause du fonctionnement de votre cerveau. Car à chaque tentative que vous allez foirer, vous allez renforcer votre croyance qu'il est difficile, voire impossible, d'arrêter de fumer. Cette croyance, elle est au centre du piège du tabac, elle a contaminé presque tous les fumeurs qui vont en venir à douter d'eux-mêmes lorsqu'ils vont se lancer dans leur sevrage, alors même qu'ils peuvent faire preuve d'une grande force mentale dans d'autres domaines de la vie. Alors plutôt que de réaliser plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'une finisse par marcher, je ne peux que vous conseiller de vous préparer de la meilleure manière qui soit pour réussir votre sevrage en une seule tentative. Et si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer et que ça n'a pas marché, alors faites en sorte que votre prochaine tentative soit la dernière. Et comment fait-on pour bien se préparer et réussir son sevrage On s'abonne à ce compte, bien entendu.